Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe. L'actualité de la semaine, ce sont bien évidemment les sargasses qui continuent d'arriver sur nos littoraux et en se déposant sur les plages, contribuent à, dé à dégager des émanations de gaz très toxiques qui sont unanimement reconnues comme un problème de santé lourd. Les conséquences, c'est comme un certain nombre d'établissements scolaires se trouvent pas loin des littoraux, eh bien euh, on a des collègues et des élèves euh, qui se trouvent victimes de malaise. Alors au SNES FSU, nous demandons d'appliquer le principe de précaution, nous ne disons pas que c'est obligatoirement les sargasses, mais il est quand même étrange de voir que dans les quatre établissements qui sont fortement impactés par les odeurs nauséabondes des sargasses, eh bien, nous avons euh, des malaises euh, récurrents et fréquents. Il s'agit euh, du collège et du lycée de Petitbourg, il s'agit euh, du, euh, euh, du collège de Sainte-Anne et puis du collège de Capesterre de Marie-Galante. Alors, pour ces quatre établissements-là, pour l'instant, euh, l'académie ne fait strictement rien. Euh, le SNES-FSU Guadeloupe a alerté euh, dès le début de la semaine dernière en envoyant un courrier au recteur et un communiqué de presse. Le recteur n'a pas répondu à notre courrier, Malgré une relance euh, par message euh, vocal, il n'y a toujours pas eu de réponse. Euh, cependant, on voit qu'il va y avoir euh, des conséquences, puisque la presse euh, a fait euh, des reportages sur le sujet. Et euh, le recteur doit se déplacer lundi matin au collège ISAP de sainte anne Et nous savons que des mesures doivent être effectuées par l'Agence Régionale de Santé au collège de sainte anne et au collège de Petitbourg. Euh, cependant, euh, nous disons au SNES-FSU euh, que euh, c'est... Euh, Tests de l'ARS euh, ne sont pas suffisants. Il faut prendre des mesures. Euh, les odeurs nauséabondes, tout le monde connaît leur toxicité. Donc il y a un moment donné où il faut soit fermer l'établissement scolaire, soit ramasser les sargasses. Mais dans les deux cas, euh, il faut prendre des mesures rapides. Il s'agit d'un problème de santé publique et on ne peut pas laisser faire euh, les choses en attendant euh, qu'un drame se déroule. Donc, au SNES-FSU, nous réitérons nos demandes de mesures d'urgence rapides pour tous les établissements concernés et, et, et il ne peut s'agir d'envisager que peut-être euh, on fermera plus tard, etc. Il faut fermer tout de suite, voir les conséquences réelles et ensuite euh, nous verrons les mesures à prendre euh, sur la long terme. Mais dans un premier temps, fermer l'établissement scolaire ou ramasser les sargasses, ce sont des priorités et des priorités de santé publique. Alors cette vidéo est maintenant terminée, donc si elle vous a plu, on vous propose de la partager sur les réseaux sociaux, de l'aimer, et puis comme nous ne vivons que de cela, eh bien de vous syndiquer au SNES FSU en suivant les liens qui se trouvent en dessous. À bientôt